Bonjour à tous Bonjour Bonjour, bienvenue dans ce nouveau direct, ce nouveau live spécial CRP 2022, donc aujourd'hui on a décidé de faire un gros zoom sur l'épreuve d'application. Voilà, parce qu'on a beaucoup de questions sur cette épreuve-là au téléphone, on sait que ça vous inquiète un petit peu parce que c'est complètement nouveau, donc on va vous donner un peu plus de détails sur le contenu de cette épreuve et la façon de s'y préparer. Oui, c'est ça, c'est une des nouveautés de la réforme qui rentrera en application en septembre 2021, donc qui concernera la session 2022. Euh, C'était important qu'on revienne dessus parce que euh, tout le monde n'a encore pas bien compris les enjeux, les attentes, le déroulé de l'épreuve, comment s'y préparer surtout. Donc il y avait pas mal de points sur lesquels on voulait revenir. Euh, alors aujourd'hui, comme d'habitude, on est en direct sur Facebook et sur Instagram. On va essayer de parler fort pour que vous nous entendiez bien. bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si euh, le son est ok pour vous, si euh, vous euh, nous entendez bien, si tout fonctionne bien. Euh, a priori, pour l'instant, ça va. On a Mathilde qui va, qui va pouvoir gérer les problèmes techniques avec Yves. On a Jade et Brigitte qui pourront répondre à vos questions pendant le live. Nous, euh, on reviendra dessus euh, sur vos questions euh, par chat après le live. Comme c'est comme un live express de 30 minutes maximum, on va essayer de respecter ce temps pas vous prendre trop de, trop de temps sur votre journée voilà en sachant que sur instagram on pourra vous répondre en direct oui euh, et sur euh, facebook du coup vous pourrez avoir des réponses un peu après le live à vos différentes questions c'est ça pour rappel donc ce live sera à dispo en replay comme d'habitude donc ça il n'y a pas de souci. si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin on le rediffusera sur youtube ou sur nos autres réseaux sociaux je regarde sur instagram ça a l'air de fonctionner aussi euh, je voulais aussi, on euh, voulait faire un petit coucou à, tout, euh, à toute la promo et avons Albert Camus, euh, si vous êtes là avec nous aujourd'hui qui est en train de euh, bah, soit mmh. avoir, avoir eu vos, euh, mmh. vos mmh. résultats, mmh. Soit, vos, soit vos résultats euh, pardon, aux épreuves d'admissibilité vous préparez les euros, euh, soit vous êtes encore en attente, donc on pense à vous, c'est une période qui n'est pas facile, euh, c'est une période de stress. Mmh. Voilà, complètement. Certains ont déjà eu leurs résultats, donc euh, se penchent un petit peu vers la suite. Et puis d'autres attendent encore, donc c'est sûr que c'est un peu stressant et on pense bien à vous. Ouais, c'est pas dans vous les vous, Ouais, c'est ça. Euh, un coucou aussi bah, aux membres de la promo Marie Curie qui serait là aujourd'hui, hein, donc la promo Fort prof au CRP 2022, qui viendrait chercher un petit peu des infos supplémentaires. Donc euh, bah, un coucou à vous. Pour rappel, euh, pour les personnes qui auraient des questions plus globalement sur CRP 2022, on prévoit une nouvelle réunion d'information mardi prochain à 18h. Voilà. Bah, du coup, Adelphine et moi, toutes les deux, on vous, rejoindra, vous retrouvera sur cette réunion d'information. C'est ça, vous pourrez retrouver les liens euh, sur notre site internet, du coup, pour euh, y accéder ou sur oui. les, les réseaux sociaux. on vous les remettre tout à l'heure en commentaire. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'en ce moment, là, depuis hier jusqu'à lundi, on a lancé un jeu concours sur les réseaux sociaux pour gagner trois abonnements au cahier pédagogique, donc la revue des enseignants qu'on adore chez Panprof. On est partenaire des cahiers pédagogiques et c'est une vraie source de savoir, euh, une mine d'articles, de, de, de thèmes abordés qui sont euh, toujours, euh, toujours bien, bien faits. Donc on vous propose de gagner euh, trois abonnements euh, sur nos réseaux sociaux euh, entre aujourd'hui et lundi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut vous servir en tant que candidat au concours ou alors en tant que futur PE en septembre. Donc euh, une belle opportunité à saisir pour vous. On va pouvoir y aller, comme ça on essaiera de terminer dans les temps. Oui donc, on va commencer, évidemment, par vous présenter l'épreuve. Voilà. Donc, pour commencer, euh, on va rentrer donc, dans les grandes lignes de cette épreuve écrite euh, d'application. Du coup, c'est euh, la troisième épreuve écrite qui va compter pour 20 points, comme les deux autres épreuves écrites, et elle se déroulera sur 3 heures avec un coefficient 1. Euh, donc, toutes les, les trois épreuves sont au même plan. Il faut savoir que si vous avez une note inférieure ou égale à 5, euh, ce sera éliminatoire du coup euh, donc évidemment le but c'est d'avoir bien plus que, que cette note là alors le texte euh, officiel pour cette épreuve dit qu'il faudra montrer dans le domaine choisi une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus à enseigner et qu'il faudra appliquer cette maîtrise à la construction et à l'analyse de démarches d'apprentissage donc traduit donc, oui, à... en français <rire> voilà ça veut, euh, dire... du coup, ça veut dire que l'objectif c'est vraiment de vérifier les connaissances disciplinaires et pédagogiques du domaine que vous aurez choisi et concrètement il vous faudra analyser ou concevoir et ou concevoir du coup une séquence et ou une séance donc on vous expliquera tout ça un petit peu plus tard les séquences et séances évidemment sont, sont comprises sur le cycle 1 et le cycle 3. Pour le niveau requis pour cette épreuve, euh, ce sont les notions qui sont attendues jusqu'au cycle 4, donc fin de collège, hein, comme pour toutes les épreuves du concours. Et euh, bah, évidemment, parce qu'il faut en savoir un petit peu plus que euh, les élèves à qui vous allez enseigner. Ça. On a souvent la question, pourquoi est-ce que je dois avoir un niveau euh, supérieur jusqu'au cycle 4, alors j'enseigne jusqu'au ouais. cycle 3, mais la réponse est là. Exactement. Et euh, du coup, bah, on a parlé de domaines. Vous aurez le choix entre trois domaines. Donc les trois domaines sont euh, sciences et technologies pour commencer, ensuite vous avez histoire, géographie et enseignement moral et civique et le troisième domaine possible euh, ce sont les arts avec arts art plastiques, musique et histoire des arts. Le sujet euh, que vous aurez sera composé de travaux issus de recherches et de documents pédagogiques, on y reviendra un petit peu mmh. plus en détail euh, sur le contenu donc euh, après. Mmh. Et euh, donc le jour du concours, on vous donnera les trois sujets, donc un sujet par domaine. Et ce sera à ce moment-là qu'il faudra vraiment choisir le sujet que vous, sur lequel vous voulez composer. Alors évidemment, nous, on va vous conseiller très fortement de vous spécialiser sur l'un des domaines hein, pour ne pas avoir à, à tout travailler dès le départ. Ça, le choix du domaine se fait officiellement le jour J. Le jour J, voilà. Vous n'avez pas à le choisir euh, au moment de l'inscription du concours, par exemple. Et ensuite, la petite précision qui est quand même importante, c'est que pour les deux derniers domaines, donc histoire, géographie et enseignement moral et civique, et pour le domaine des arts, le jury vous donnera à l'avance deux composantes euh, qui pourront tomber. Donc ça pourra être, par exemple, histoire et enseignement moral et civique, ou Histoire et Géographie. Donc on n'a pas pour l'instant la date à laquelle seront publiées euh, les composantes pour, euh, pour, ces, pour ces deux domaines, mais voilà, on, on espère pour la rentrée. On espère qu'à la rentrée on en sera un peu plus, ça me permettra à vous bah, d'orienter vos révisions évidemment. Mais en attendant, ouais. il faut accepter de travailler sur trois disciplines, les trois disciplines du domaine. Du domaine. Et du coup, en sciences et technologies, euh, pourront tomber donc le jour où oui. le concours, les sciences et la technologie euh, évidemment, là, il n'y aura pas de composante euh, spécifique. Voilà. Un petit peu plus de détails sur euh, les contenus du, du sujet. Du sujet. C'est ça. Donc, en fait, dans, dans vos sujets, vous aurez un dossier, ce qu'on appelle un, un dossier, en fait, qui sera proposé par jury. Ce dossier-là, il va être composé de documents pédagogiques et scientifiques. Et en fait, vous devrez vous appuyer dessus pour répondre aux questions. Et on le verra plus en détail plus tard, en fait, et ça vous permettra vraiment bah, d'articuler vos réponses, de vous appuyer dessus. Alors, vous, avez, vous pouvez avoir beaucoup de documents, ceci dit. On vous apprendra, notamment euh, chez FortProf, à lire ces documents de manière efficace, parce que si vous avez trois heures d'épreuve, vous ne pouvez pas passer une heure et demie à lire des documents, ça vous laissera trop peu de temps derrière. Donc ça, ça s'apprendra, ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup de documents, les contenus vont être vastes, mais cette lecture efficace s'apprend avec une méthodologie bien, bien calée. Sur les types de documents que vous aurez dans le dossier, donc on a des documents scientifiques, donc qui peuvent être aussi des travaux de recherche de scientifiques, ça peut être des statistiques, euh, des graphiques, ça peut être aussi une lettre d'un grand historien, ça peut être des choses bien, bien euh, spécifiques euh, au domaine scientifique. Et vous aurez aussi des documents pédagogiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des extraits de programmes scolaires, et programmes scolaires... On y reviendra, il faudra les connaître. Ça peut être des extraits euh, de documents du site EduScol. Si vous ne connaissez pas encore EduScol, ça va être un site sur lequel vous allez beaucoup travailler. Je vous mettrai le lien, on vous mettra le lien en, en commentaire plus tard sur tout ce que je vous annonce là maintenant. Donc, des documents pédagogiques, euh, programmes scolaires, documents des scoles, ça peut être des extraits de manuels scolaires aussi, ça peut être des traces écrites d'élèves. Mmh. En fait, ple plein de documents différents qui peuvent, euh, qui peuvent être reliés au, euh, au thème pédagogique ou scientifique. Donc, ces documents-là, vous devrez évidemment savoir les exploiter apprendre à vous en servir pour euh, évidemment donner des réponses euh, à trait aux au notions disciplinaires vous serez jugé sur les, vos connaissances disciplinaires mais aussi et surtout sur la partie pédagogique c'est à dire ce qu'on attend de vous et ce que Delphine vous a dit c'est que vous devrez concevoir et ou analyser une séquence et une séance et donc ça en fait vous allez avoir des questions qui vont vous amener à apporter ces réponses là sur ces deux domaines Donc évidemment la discipline et plutôt le côté pédagogique qui est finalement bah, le cœur de votre futur métier euh, d'enseignant alors pour vous, vous donner une idée de ce que l'on pourra ce qu'on qu pourra traiter dans les sujets, vous aurez par exemple en histoire, là nous notre équipe pédagogique a travaillé sur les sujets zéro. Donc, les sujets zéro, ce sont les sujets exemples euh, qui ne sont pas encore sortis, parce que là on parle d'une réforme, donc évidemment il n'y a pas encore de sujets qui ont été sortis. Euh, il n'y a, a pas d'analyse. Il pas d'analyse, en fait, existe. Exactement. Donc en fait l'éducation nationale a publié certains sujets exemples qu'on appelle sujets zéro. Donc, on en a eu six pour l'épreuve d'application. Et donc, notamment en histoire, on sait qu'il y a un sujet qui porte sur euh, les rois, donc les rois de France, là notamment sur, euh, sur le niveau CM1. Donc, vous avez des questions liées à ça, vous avez des documents qui font référence et vous vous, bah, vous appuyer sur vos connaissances sur ce sujet-là, donc bah, se rappeler un petit peu la chronologie des rois de France, arriver à connecter les époques les unes entre elles et surtout relier vos connaissances euh, bah, aux attentes, aux objectifs notionnels du niveau de CM1, par exemple. Selon les questions. Donc, c'est ça, c'est vraiment arriver à faire les, les, les connexions entre les notions et, euh, et l'enseignement que vous pourrez euh, ça. donner et que, à vos élèves. Que vous apprendrez évidemment euh, dans l'année aussi. Donc, il y a vraiment une partie notionnelle, une partie pédagogique qu'il faut mettre en lien, évidemment. Pour information euh, sur les notations, on n'en a pas parlé encore. Ce qu'on a pu voir, nous, sur les sujets zéro, c'est qu'en fait, quand vous aurez deux composantes euh, c'est pas forcément égal en termes de notation ça sera pas 10 et 10, 10 histoires, 10 géos. Là ce qu'on a pu voir c'est qu'on avait 13 et 7 par exemple. Oui alors ça c'est le cas pour l'histoire géographie et EMC. Pour c ça. Euh, la partie art ce sera forcément 10 et 10. C'est ça la partie là ça, ça a été bien précisé dans, dans, dans l'arrêté ça sera 10 et 10 forcément. Donc ça, c'est juste une spécificité à connaître quand même. Mais ça veut dire qu'il faut, faut forcément travailler sur toutes les disciplines du domaine tant qu'on ne connaît pas les composantes. Et de toute façon, même quand on connaît voilà. les composantes, on ne connaît pas encore la notation. Donc, il faut les travailler au même niveau. Donc, c'est ça. Il faut accepter de bien travailler toutes les disciplines du domaine jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus sur les composantes. Parce que vous l'avez vu, le dossier sur lequel vous avez travaillé sur le sujet peut être très vaste et le contenu vraiment large. Donc, tout ça, ça, ça s'apprendra. Il faut vraiment... Vraiment commencer la remise à niveau sur les disciplines des domaines. Exactement. Ce que tu as dit Delphine, c'est que euh, vous serez attendu vraiment, ça c'est bien de souligner, de le rappeler plusieurs fois, vous serez attendu sur des notions jusqu'au cycle 4. Oui. En sachant que par exemple sur le sujet euh, zéro de sciences et techno, effectivement on a euh, beaucoup de notions qu'il faut travailler à la fois en sciences et en technologie. Mmh. Il peut y avoir aussi des, quelques transversalités avec d'autres disciplines, ouais. donc euh, les connaissances attendues sont quand même assez vastes et il faut bien vous y connaître sur le domaine. Donc on y reviendra un peu plus tard pour savoir comment ça. se préparer justement. Oui, nous on, vous, on mmh. va vous rappeler après là, un petit peu nous ce qu'on a mis en place cette année pour vous aider à travailler là-dessus, mais c'est vrai que euh, oui, il y, y a une... Euh, et un, vrai, euh, un vrai travail d'apprentissage de, de ces notions. Après, on ne vous demandera pas non plus d'être historien, d'être géographe, d'être un spécialiste, comme un professeur qui passe le CAPES, par exemple. Vous devrez maîtriser les notions sur lesquelles vous êtes attendu, mais sans non plus être un spécialiste de la discipline. Voilà, on ne vous demande pas d'avoir des notions de, universitaires, évidemment. C'est ça. Du coup, est-ce que tu, tu je pourrais revenir, Delphine, sur les conseils de révision qu'on pourrait euh, bah, donner à oui. les personnes qui Voilà, et tout d'abord, du coup, sur le choix euh, mmh. du domaine. Donc, mmh. c'est ce qu'on, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on vous demande de choisir le domaine euh, dès le début de la préparation pour vous éviter d'avoir à travailler toutes les disciplines euh, dès le départ. Parce que, euh, comme vous l'avez compris, c'est assez vaste, donc il vaut mieux euh, restreindre un petit peu à ce niveau-là. Et donc, il faudra vous choisir un domaine bah, dès maintenant, hein, idéalement. Euh, donc, comment choisir ce domaine Alors, quand vous, selon vos études, ça peut être assez facile, mais euh, vous pourrez du coup vous baser sur le parcours que vous avez fait. Et puis, il y a aussi une deuxième, euh, une deuxième chose à prendre en compte, euh, ce sont les affinités que vous pouvez avoir avec les, les différentes disciplines. Il vaut mieux quand même choisir une discipline. Vous plaît, oui. puisque vous allez le travailler toute l'année, euh, donc il faudrait pas que ce soit avec dégoût. Euh, et ensuite, pour vous aider, si vraiment vous n'avez aucune idée, nous on vous conseille d'aller voir les programmes des différentes disciplines euh, des mmh. domaines. Donc les programmes, vous pouvez les trouver sur le site EduScol. On vous mettra le Voilà, comme on vous l'a dit, bon, c'est une mine d'informations, mais on y trouve surtout euh, les programmes qui sont importants avec des documents d'accompagnement et qui pourront vous servir pour choisir euh, oui, avoir le domaine, avoir euh, une idée de voilà, ce que vous, vous devez connaître, qu est-ce que, que ça servir. vous parle, est-ce que, est que vous êtes sensible à ça, ça ou pas du tout. Après, de toute façon, il faut y aller, hein. il, faut, il faudra bien choisir un domaine. Mais déjà, en parcourant un petit peu les programmes, euh, ça peut vous donner une Et, idée. Voilà. Donc ça, c'est pour les programmes euh, cycle 1 à 3, hein, que vous, pour lesquels vous travaillerez aussi la didactique, évidemment. Et euh, on vous conseille aussi de regarder les programmes de l'épreuve. Euh, puisque vous avez euh, sur le site devenir enseignant, on vous mettra le lien aussi euh, en commentaire, vous avez le programme pour chaque discipline. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce mmh. que vous savez sur quoi vous baser. Et du coup, c'est euh, vraiment très important de partir aussi là-dessus. Une fois que vous aurez trouvé le domaine, euh, vous pourrez commencer à travailler du coup, euh, et même avant septembre, ça peut être bien de prendre un peu d'avance, mmh. puisque vous allez voir la préparation. Euh, est intense, hein, donc euh, tout ce qui est fait maintenant pourra vous servir euh, dès le mois de septembre. Et donc ce que vous pouvez faire, euh, c'est travailler sur les programmes d'enseignement des cycles 1 à 3, donc qui sont disponibles sur EduSchool, comme on l'a dit, en faisant par exemple euh, des cartes mentales, euh, donc des fiches, des, de voilà, des fiches de révision, des petits schémas, pour commencer à comprendre les interactions entre les différents points du, des mmh. programmes. Donc ça, ça vous aidera pour, euh, pour la suite. Il faudra également consulter le socle commun de connaissances, de compétences et de culture euh, qui est disponible aussi sur EduSchool et euh, sur lequel vous pouvez vous, vous baser également euh, pour faire à chaque fois euh, mm -hmm. justifier vos choix pendant l'épreuve. Ça, c'est une référence vraiment. Pareil, on vous remettra le titre précis en, en commentaire. Voilà. Et du coup, à partir de septembre, on va commencer réellement la préparation sur cette épreuve avec Fort Prof et le module spécifique des écrite mmh. écrites d'application. Tout mmh. ça. Ce qu'on peut aussi vous recommander avant qu'on rentre dans le détail de ce que nous, on a mis en place, c'est évidemment de consulter les sujets zéro, les sujets exemples dont je vous parlais tout à l'heure. C'est bien d'aller les consulter pour Exactement. avoir une idée. Là, on vous dit pas d'essayer de les réaliser dès maintenant, parce que ça ne serait pas forcément euh, pertinent pour votre préparation. C'est un peu tôt. Par contre, déjà, commencer à les consulter, vous faudrait déjà avoir une idée du dossier dont on vous a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les documents scientifiques dont vous parlez, pédagogiques quel, Comment est-ce que sont formulées les questions euh, Déjà, voir un peu la, la, la, la, le contenu commencer à lire les documents, vous verrez voilà, que ça sinon... pourrait éventuellement vous aider pour faire votre voilà. choix puisque vous saurez ce qui est demandé à peu près dans ces, dans ces sujets. C'est ça. Donc nous, en fait, euh, donc notre équipe pédagogique, évidemment, a travaillé sur ces sujets depuis maintenant plusieurs, plusieurs mois. On a, euh, on a commencé, évidemment, depuis plusieurs mois à préparer cette, ce module d'épreuve d'application qui est quasiment fini. On est en train de finaliser toutes nos remises à niveau qui sont donc conformes à la réforme. Donc nous, ce module d'épreuve d'application que vous aurez soit à la carte, soit inclus dans la préparation de votre choix, hein, vous avez toujours le choix chez les propre de prendre des modules à la carte ou inclus dans une préparation pack. Donc là, ce module d'épreuve d'application, ce qu'on qu a préparé dedans, c'est vraiment on va vous, évidemment vous donner toutes les bases notionnelles sur le domaine de votre choix, on va vous donner tous les bagages pour apprendre à décortiquer la partie pédagogique, on va vous apprendre notamment la méthodologie pour aborder l'épreuve, on va vous entraîner aussi, voilà, tout ça en fait, concrètement, ça veut dire que vous aurez dès septembre une remise à niveau sur le domaine de votre choix. Donc, pour chaque discipline, vous avez entre 25 et 50 modules, ça peut varier, même plus. Alors, ne vous inquiétez pas, pour, chaque, pour chacune des disciplines, vous aurez une progression, euh, un suivi à suivre. Chaque semaine, on va vous dire, ben voilà, allez regarder tes chapitres. Vous allez être guidé là-dessus, vous allez être accompagné. L'avantage, c'est d'avoir un cadre pour savoir où aller ça. dans la préparation, ne ah oui, pas ça. se perdre complètement. C'est que là, nous, on vous donne un cadre, un suivi de travail, un planning précis. C'est très rigoureux, mais c'est indispensable, vous le verrez, pour les personnes qui connaissent déjà le concours, pour celles qui le découvrent, vous allez rapidement vous rendre compte de l'immensité des connaissances à savoir, et pour ça, vous allez voir qu'un cadre, c'est quand même indispensable. Donc, vous aurez ce cadre-là à, à travers votre remise à niveau, on va également vous mettre en situation avec deux sujets de concours, euh, donc pareil, des sujets de concours, euh, vous aurez pour chacun des sujets une correction individualisée euh, par votre professeur qui vous suivra en fait toute l'année. Donc ça sera le même professeur qui vous corrigera, qui vous donnera ses conseils euh, spécifiques donc à travers une correction orale. Voilà, vous aurez un commentaire vocal de 8 à 10 minutes pour vous donner des conseils sur euh, le sujet que vous avez fourni et vos professeurs effectivement sont joignables par téléphone, et mail. Euh, ouais, vous aurez par les rapport cours, à la correction, vous ouais, si suivi. vous avez des petites questions, ça, mmh. ça peut être utile. C'est ça, vous aurez un vrai suivi parce que, parce que vous allez découvrir vraiment des nouveautés, vous pouvez être perdu euh, dans l'année ou dès le début de l'année, pour ça, nous, on vous donne le cadre. Et, et le professeur, évidemment, spécialiste de la discipline. Hein. Pareil, la, les remises à niveau ont été conçues par des professeurs spécialistes et de la discipline et du concours. Voilà. Et vous aurez aussi oui. les, les petites vidéos oui. méthodologiques du coup. Oui, ça c'est quelque chose qui nous semblait aussi indispensable pour bien comprendre cette nouvelle épreuve et pour bien apprendre à l'aborder. Donc en fait, vous aurez des vidéos méthodologiques, pareil, enregistrées par des professeurs spécialisés de leur discipline pour chacune des disciplines. Et en fait, on va vous apprendre dans ces vidéos à aborder l'épreuve. On va revenir sur la méthodologie, euh, sur qu'est-ce que vraiment c'est une séquence, qu'est-ce que c'est une séance. Vraiment tout Plein, plein d'outils qui vont vous servir à décrypter bien avant l'épreuve pour, en fait, optimiser vos révisions. Vous allez attaquer vos révisions, vous saurez ce qu'on attend de vous, vous saurez comment est-ce que vous devez commencer à travailler, comment est-ce que vous allez aborder l'épreuve. Voilà. Du coup... Bon, on vous a dit que le niveau était un peu élevé, mais euh, voilà, il ne faut pas non plus que ça vous inquiète oui. parce que ce sont des choses que vous avez fait vous-même en tant qu'élève, hein, donc euh, Oui, c'est ça. ça. On, on le disait tout à l'heure dans le dans le dans un sujet zéro en sciences sur lequel nos, nos professeurs ont travaillé, on a vu qu'on abordait la reproduction sexuée des végétaux, euh, on a vu que... Bah, on parlait euh, euh, du mélange pour obtenir du miel. Ça, c'est des, ça, c'est des notions scientifiques. On a parlé aussi des objets connectés. Ça, c'est des choses euh, dont on est familier, surtout pour la reproduction sexuelle des végétaux. On a un peu oublié, mais finalement, ça, ça revient. Et tout ça, c'est dans voilà. notre remise à niveau euh, qu'on a déjà bien avancé. Et on le retrouve. Cette notion de reproduction des végétaux, ça, ça fait un moment que nous, on l'a bouclé dans notre remise à on niveau. A, vous retrouverez tout sur, euh, sur ce module-là, sur les remises à niveau. C'est ça. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs euh, non. les connaissances non, non, le, le attendues. Le oui, vraiment, le but, c'est que vous ayez tout à dispo parce que là, si on commence à s'éparpiller sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les forums, sur des manuels qui ne seront pas forcément conforme à la réforme. On peut vite perdre du temps et surtout ouais. être perdu. Donc là, nous, on vous met tout à disposition dans ce module-là. Donc, pour si résumer, nous... vous aurez oui. du coup euh, la méthodologie, les notions à travers la remise à niveau et les entraînements avec les, les deux concours blancs. Oui, et évidemment, les sujets zéro seront une base de travail pour tous les membres de la euh, Cette année, pour 2022, vraiment, on va travailler sur ces sujets zéro avec nos professeurs. Ça, c'est une évidence. Ce module-là, pour information, donc, euh, il a 440 euros en module à la carte. Et évidemment, on peut le régler en plusieurs fois jusqu'à 4 fois, On a essayé de le rendre vraiment accessible pour tous et donc soit il a la carte, soit il arrive plus dans vos préparations PAC. Donc là les préparations PAC, ben, je vous invite à aller voir sur notre site directement, je vous remettrai le lien. Ou éventuellement si vous voulez en savoir plus en direct, on, on, on en reparlera lors de la réunion d'information, mardi soir prochain à 18h heure métropole. Voilà, en sachant si vous avez aussi des questions précises sur votre situation par exemple ou sur le contenu des, des modules, vous pouvez aussi nous appeler. Euh, directement, mmh. et on pourra vous, vous renseigner par rapport à ça. Oui, vous avez Delphine qui pourra vous renseigner au téléphone, il y a Nicolas et Juliette que maintenant vous connaissez. Euh, si vous voulez en savoir plus sur les sujets zéro, je vous rappelle qu'il y a le live, on, a, on avait fait un live, donc c'est Brigitte Aurélie, notre directrice de l'Institut, qui avait fait un live là-dessus que vous aurez sur YouTube. Voilà, on va décortiquer effectivement oui. les, tout, les, les quatre sujets zéro qu'on avait à ce moment-là. C'est ça, si vous voulez en savoir plus sur la réforme du CRPE, si vous n'avez pas encore commencé vos recherches, on a pareil, on vous a fait un live là-dessus sur la réforme, où on vous rappelle bien le contenu du concours, les conditions d'éligibilité, les épreuves, etc. Il y a, il y a de quoi, il y a voilà. de quoi euh, oui. se remettre un peu euh, à niveau là-dessus. Si vous avez des questions sur l'épreuve d'application, vous pouvez les poser en commentaire, si vous ne l'avez pas déjà fait et qu'on ne vous a pas encore répondu. On y répondra nous un peu plus tard euh, en chat. On va vous remettre les liens... En euh, commentaire, de, de voilà, tous les, de tout, donc, vous aurez school, le programme mm -hmm. de l'épreuve, euh, les sujets zéro, vous aurez tout en commentaire. C'est ça, sais. ce qu'il faut retenir vraiment pour cette épreuve d'application qui peut vous inquiéter, c'est justement <rire> ne vous inquiétez pas, parce que oui, euh, on a l'impression qu'on a tout oublié et que c'est très très loin, et ça l'est, mais ça va revenir. Déjà, ça va revenir parce que vous allez euh, attaquer bah, rapidement à vous, remettre, à vous mettre à niveau, vous remettre à niveau sur, euh, bah, sur les disciplines que vous aurez choisies, parce que vous allez avoir les bons outils, parce que, euh, parce que bah, une fois que vous aurez commencé votre planning de travail, vous allez le suivre, vous allez avoir la méthodologie et tout ça va s'enclencher. C'est un peu comme pour la prépa. Au début, on est un peu inquiet sur la prépa du concours, et quand on a la bonne méthodologie et qu'on est bien encadré, ça se fait, croyez-moi, là, voilà. soyez en reconversion professionnelle, que vous ayez une activité en parallèle, que vous soyez maman, papa, ça se fait. Ne vous inquiétez pas, ça se fait, nous on voit chaque année. Exactement. Euh, du coup, voilà, n'hésitez pas à, à revenir vers nous s'il si y a des questions. Je pense qu'on a fait le tour euh, de cette épreuve-là. Euh, c'est ça, on nouvelle. est dans les Et temps, pour une ouais. fois, on est dans les temps, donc ça c'est super. On vous remercie d'avoir été si nombreux. Oui. À nouveau, le replay sera disponible juste après sa diffusion. Et n'hésitez pas à nous appeler pour plus de questions. Un coucou à tous les membres de la promo, Camus ou Marie Curie. On pense à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir.